d'été pour le mois de juillet et septembre euh, en fait quand on étudie le droit on n'a aucun cours obligatoire qui nous vraiment nous met dans la pratique j'ai donc opté pour euh, faire volontairement un stage été et j'ai opté pour ce cabinet ci euh, en fait qu'est ce que je fais ici c'est j'écris des avis pour, pour certains clients euh, j'ai aussi écrit une conclusion. Euh, D'autres avocats me demandent souvent des conseils et finalement, comme euh, je suis bilingue, je peux, euh, je peux faire des traductions français-néerlandais, néerlandais-français, ou même vers l'anglais. Euh, en fait, le bureau van Drögenbent m'a vraiment permis de faire le premier pas dans euh, le monde des avocats. Quand j'étais à la recherche d'un stage été, plusieurs bureaux m'ont proposé un stage, mais finalement j'ai quand même opté pour van Drögenbent. Il euh, y avait au moins trois raisons pour ça. Premièrement, j'ai eu un contact très facile avec euh, Philippe pendant mon interview. Deuxièmement, j'ai vraiment aimé l'idée qui reflétait sur leur site. Et troisièmement, je connaissais une fille qui a fait un stage ici auparavant et elle m'a raconté son expérience super positive ici et ça m'a vraiment convaincue. Non, ici c'est l'ambiance qui règne dans le bureau. Euh, dès qu'on rentre on sent vraiment la jovialité, la, la sympathie des autres avocats. Euh, aussi la pause du midi c'est vraiment vraiment un moment de, vraiment, où on se retrouve tous ensemble dans la cuisine. D'abord on va faire nos courses ensemble, on, ensuite on mange un sandwich. Euh, souvent la pause dure plus longtemps que normal parce que c'est vraiment sympathique de parler avec tout le monde, on peut papoter de tout et de rien. Si vous avez l'opportunité de faire un stage dans ce bureau, faites-le, vraiment, c'est vraiment une expérience de dingue, c'est super chouette. Euh, dès que vous rentrez ici, vous allez vous, vous retrouver sous l'aile de l'un ou l'autre avocat qui va s'occuper de vous, qui va vous donner des travaux. Et tout est vraiment préparé, on prépare des travaux, on sait exactement comment il faut accueillir des stagiaires. Vraiment, c'est vraiment une très bonne expérience et n'hésitez surtout pas à le faire.